Bienvenue dans ce nouveau podcast où on va parler de contrats, de vœux, de pactes, d'engagement karmique en répondant à trois questions qui m'ont été envoyées par Delphine qui sont « Comment sait-on que notre âme a fait des contrats ou des vœux karmiques ?» Puis ensuite, nous verrons sa deuxième question, serait-il intéressant de les enlever lors de tes nettoyages ou bien est-ce intéressant de vivre ces épreuves Et pour terminer, je répondrai à la question, et si on se laisse traverser par les émotions, est-ce que le contrat peut être rompu ou bien va-t-on avoir des répétitions alors, tout d'abord, merci Delphine pour euh, tes questions. On va directement se poser la question de comment savoir, d'accord Puisque la première question, c'est comment sait-on que notre âme a fait des contrats ou des vœux karmiques Donc, la question vient de comment identifier un élément Comment savoir, comment identifier un contrat, un pacte, un engagement ou autre Et donc, de manière générale, quand on pose la question de mais comment savoir quelle est la cause de mes souffrances Puisque c'est ça, puisque le contrat peut être... Euh, de souffrance. Donc je vais, euh, pour raccourcir le podcast, euh, soit parler de contrat ou d'engagement, mais derrière c'est toujours euh, soit vœux, soit pacte, soit contrat, soit engagement. Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre Tout ce qui a tissé un lien avec un engagement fort et conscient dans une autre incarnation et qui a un impact ici. Donc comment savoir Il y a quatre approches, à mon avis, pour pouvoir euh, identifier euh, que euh, on a des contrats ou des engagements karmiques. La première approche, c'est euh, tout ce qui concerne les outils décisionnels. Donc, par les outils décisionnels, ça va être l'usage du pendule, euh, l'usage des baguettes, euh, par exemple, où on va euh, bah poser des questions et avoir des réponses par oui et par non avec ces outils-là. Le deuxième euh, outil décisionnel que l'on peut utiliser, c'est le pendule intérieur. Le fait, généralement, d'utiliser son corps comme pendule. L'autre approche qui se rapproche du, du corps, qui est euh, dans le test euh, musculaire, c'est le test kinésiologie ou euh, le test d'ontokinésiologie qui va permettre également de recevoir une information à travers une réaction musculaire du corps. Et puis, le euh, quatrième outil décisionnel, pour moi, c'est euh, la mesure du biochamp. La mesure du biochamp énergétique, donc c'est un, un outil qui est généralement enseigné dans les... Euh, donc beaucoup dans les stages de géobiologie, c'est une des premières choses qu'on apprend, parce que ça permet de ressentir euh, les variations énergétiques. En quoi ça nous centre ou ça nous décentre. Et surtout, en quoi notre système énergétique, donc l'ensemble du système énergétique, je vais l'appeler l'aura, euh, en quoi notre aura s'expanse ou se contracte. Et tous ceux qui ont euh, utilisé euh, le biochamp se rendent compte qu'en fait, lorsqu'il y a une affirmation qui est vraie ou une question qui est vraie, euh, l'aura s'expanse. Et lorsque, ou lorsque on est en contact avec un élément euh, de l'environnement, peu importe, un arbre, un être, euh, un phénomène géobio, euh, si cette, euh, cet élément est... Euh, comment dire a une interaction positive avec nous. C'est-à-dire qu'il nous affecte positivement, il va nous nourrir, nous faire du bien, nous faire grandir, augmenter notre taux vibratoire, alors l'aura s'expanse. Par contre, euh, si l'aura se, se contracte, c'est qu'on est en contact d'une énergie ou d'un rayonnement d'une énergie qui a plutôt une polarité négative vis-à-vis -vis de nous, et donc qui va pas être quelque chose d'agréable ou de confortable pour nous. Et lorsqu'on utilise le biochamp pour se poser des questions, ben, c'est la même chose. La vérité a tendance à expanser et euh, une réponse négative va avoir tendance à contracter le roi. Donc voilà les quatre outils que moi je classe dans euh, ces outils décisionnels que l'on peut utiliser. Alors évidemment, ils n'ont pas tous euh, les mêmes avantages, les mêmes inconvénients. La deuxième approche qu'on peut avoir, c'est la réception, ce que j'appelle la réception euh, interne, la réception d'informations internes. Alors pour ça, euh, vous avez les rêves, d'accord, le fait de recevoir des informations à travers vos rêves. Il y a des pratiques comme euh, les rêves éveillés que l'on peut faire seul ou avec des accompagnements euh, de thérapeutes, ou également autre point par rapport à la réception des internes infos, c'est tout ce qui concerne les, les intuitions. Alors. Ces approches, elles ont, elles peuvent apporter des, des éclairages, des choses vraiment intéressantes, des pistes auxquelles on n'en aurait pas pensé lorsqu'on se pose des questions. Elles ont, par contre, les rêves, et ça demande de l'interprétation. C'est jamais du tac au tac, vous n'avez pas une réponse explicite évidente de suite. Le rêve éveillé, c'est pareil, il y a beaucoup de, de symboliques qui, qui sont à l'intérieur, donc là, ça va dépendre de votre système de croyance, de votre inconscient, de vos, de vos valeurs internes, euh, des interprétations, de l'accompagnant également. Et euh, l'intuition, lui, va demander euh, du discernement. Est-ce que c'est vraiment mon intuition et quelle est la part de moi que j'entends et qui s'exprime Ou est-ce que c'est mon mental ou est-ce que c'est une souffrance nébrosée à l'intérieur de moi qui est en train de s'exprimer Donc, euh, vigilance par rapport à, à ces outils-là, ça demande des compétences et euh, du discernement. Le troisième, la troisième approche possible lorsqu'on se pose des questions, comment savoir si vraiment ça vient, euh, si c'est un contrat ou un vœu, on peut très bien recevoir l'information de manière externe. Ce que j'appelle une réception externe, c'est un médium tout d'un coup qui va vous dire, mais moi j'entends telle information à votre sujet. Ou euh, un channel qui va euh, canaliser une information euh, par rapport à un ange, un guide spirituel par exemple. Et puis, le troisième aspect des réceptions externes, c'est ce que j'appelle l'intuition spontanée. C'est tout d'un coup, vous voyez, vous êtes en train de regarder un film, vous avez une pub, euh, où vous écoutez la radio, et, clac, il y a un élément qui vous dit, y... ah ben oui. Par exemple, dans la pub, on va parler de contrat juridique, et vous, dans votre tête, ça va faire contrat karmique. Mais vous ne savez pas pourquoi. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui émerge, comme ça, spontanément, une intuition, mais qui est... Euh, initié par une rencontre externe qui est initié par le fait que vous soyez en train de lire quelque chose d'écouter quelque chose d'entendre quelqu'un euh, voilà comme quand vous écoutez une conversation et tout d'un coup il y a un mot à l'intérieur qui pour vous a avoir une résonance toute particulière et qui n'est qui correspond pas au contexte en fait de la conversation et puis la, la quatrième approche euh, pour savoir si effectivement on a des contrats ou des vœux karmiques c'est une approche que moi j'aime beaucoup avec mon mais qui vient de mon parcours scientifique c'est le test c'est le fait de ne pas poser d'a priori et de dire ben, « je vais tester ». Alors comment tester si on a un contrat ou un vœu karmique Tout simplement en utilisant un protocole de libération karmique dédié et spécifique au contrat, aux pacte, aux engagements et aux vœux karmiques. On fait le test et puis on voit si à l'intérieur de nous, effectivement, on, on, on a des libérations, si on peut constater un mieux-être après dans sa vie sur certaines thématiques pour être concernées par ses engagements. Mais pendant le test, vraiment, de, de sentir physiquement, en fait, ou émotionnellement, que quelque part on a euh, une réaction. Et donc, si on a une réaction, c'est que oui, on est en train de nettoyer des contrats, des vœux karmiques, alors que si vous faites un, un, un processus de libération et qu'en fait, c'est complètement plat, monotone, il ne se passe rien pour vous, vous êtes en train de, de faire ce protocole, mais il n'y a aucune réaction. Il n'y a, a aucun changement qui se manifeste. Peut-être simplement qu'il ben, n'y avait pas de contrat ou de vœux à nettoyer à ce moment-là. Donc moi, j'aime bien cette approche par le test parce qu'elle est, euh, est concrète et puis euh, elle, elle permet de, bah, de valider, c'est-à-dire de se dire, on n'est pas en train de chercher la cause, mais on fait l'hypothèse qu'il y en a une, on nettoie, et puis on se dit, bah ok, ça a marché, super, je vois que vraiment il y a un mieux-être, ça n'a pas marché, bon bah ok, c'est pas grave, j'ai juste perdu un peu de temps. Donc ça, c'est une autre approche qui est complètement différente euh, de savoir. Parmi ces quatre approches, euh, différentes, et, et cette euh, là, je vous ai cité, je sais pas, peut-être j'ai pas compté, une dizaine d'outils. Pour moi, il y en a euh, deux qui se dégagent du lot. Deux qui se dégagent du lot parce qu'il me semble plus fiable quelque part, et ils demandent euh, un minimum de compétences, mais par contre, il euh, y, a, y a une fiabilité. Le premier, je dirais que c'est la mesure du biochamp. La mesure du biochamp, euh, elle, est assez fiable du moment... Que vous en avez la compétence. Du moment que vous êtes formé, que vous êtes capable de ressentir euh, j'allais dire physiquement, mais c'est pas physique mais c'est presque physique, en tout cas éthériquement, vous êtes capable de faire de, de la mesure de bûcher, de sentir un être, une énergie particulière, que vous êtes capable de ressentir une variation d'expansion de vos corps énergétiques. Alors ça s'apprend, ça s'apprend assez facilement. Hein, en stage, avec des stages de quelques jours de développement du ressenti, euh, voilà, ça va dépendre des personnes, mais disons, entre 1 et 3 jours, vous allez tout à fait développer cette compétence, et cette compétence, vous allez pouvoir l'utiliser, mais dans, dans tous les aspects de votre vie. Dans vraiment tous les aspects de votre vie, parce que, tout d'un coup, vous allez vous retrouver en interaction avec un lieu, et vous allez dire, « Hum, oula, c'est pas... » L'interaction n'est pas très positive pour moi. L'interaction, là, je sens que mes, mes corps sont en train de se contracter. Il y a quelque chose qui est dérangeant pour moi sur ce lieu qui n'est pas juste. Voilà. Vous allez rencontrer quelqu'un euh, pour un, je sais pas bon, une embauche ou un partenaire avec qui vous voulez travailler et vous voyez que là, pff, ça match. Vous sentez que votre aura elle est en pleine expansion, que ça vous, fait, ça vous met en joie intérieurement. Vous dites, ah ok, j'ai peut-être trouvé le partenaire dont j'ai besoin, effectivement. Après, on va voir dans les détails, dans la discussion, mais déjà, euh, vous allez pouvoir mesurer l'interaction. Donc, vous pouvez mesurer comme ça si un aliment est juste pour vous à ce moment-là. Vous pouvez mesurer à peu près, euh, vous faire une idée sur à peu près tout et n'importe quoi. Donc c'est un outil que je trouve vraiment très, très pertinent et qui est assez fiable euh, et qui est aujourd'hui utilisé par euh, des dizaines de milliers de personnes à travers le monde et c'est assez fiable. Contrairement aux autres où le pendule les baguettes, le pendule intérieur, le test kinésio, pas le test kinesio, le test kinesio je vais le laissais quand même à part, mais tout ce qui est pendule baguette et pendule intérieur ça fonctionne mais il y a beaucoup plus d'aléas dans les résultats et dans la finesse du résultat. Euh, pour moi, il y a un côté moins scientifique, entre guillemets, euh, sur ces approches-là, puisqu'on est comme une antenne qui est en réception, et euh, on peut intérieurement mm, fausser les résultats, je dirais. Euh, le test kinésio, par contre, lui, a, a une, de mon point de vue, une certaine fiabilité, euh, et en même temps, il a des limites, donc kinésio euh, travaille vraiment à ce niveau-là, de façon euh, très pertinente, je trouve. Euh, et ça va dépendre un peu à qui vous adressez la question et, et là, ça va clarifier d'autant plus la réponse que vous recevez. Donc ça, le premier, moi pour moi, le, le premier qui a, que je mettrai en numéro 1, c'est la mesure du biochamp, euh, qui est vraiment une compétence euh, importante. Et puis le numéro 2, ben, c'est le test. Vous prenez un processus, alors, évidemment, si vous avez un processus de libération de vœux, de contrat karmique qui euh, dure euh, 3 heures, qui est compliqué, laborieux et qui demande des compétences énormes, bon, mais euh, faire un test, ça ne va pas être simple, ça va être long et ça demande des compétences. Par contre, si vous utilisez un, un protocole comme celui que je partage, moi, dans le Karma Libre, euh, le protocole dure une douzaine de minutes, vous prenez 10 minutes de plus pour vous ancrer. vous allez pouvoir faire un test et tester très rapidement en moins de 30 minutes, euh, vous allez... Euh, vous allez savoir vraiment euh, s'il y a une réaction ou pas. Et puis, en plus, c'est que vous avez, un. si jamais il y a des réactions, et donc vous avez des contrats ou des vœux karmiques à nettoyer, à la fin, vous le savez, mais en plus, vous avez déjà fait le nettoyage. Donc, en plus d'identifier le problème, si c'est positif, vous avez déjà fait le nettoyage. Et donc là, ben, c'est assez rapide et c'est très très simple. Le protocole Karmani, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais c'est juste 10 étapes. Et c'est des phrases qu'on dit avec des ressentis. C'est très simple. Donc voilà, si je devais en sortir deux du lot, euh, dans comment savoir si euh, notre âme a fait des contrats ou des vœux karmiques, J'irai là-dessus. Mais vous avez un ensemble d'outils qui sont à votre disposition pour ça. Alors une chose euh, importante, euh, c'est que tous ces outils, on peut les utiliser si on est conscient que les contrats et les vœux et les engagements karmiques, ils existent et que l'on cherche à confirmer ou à invalider. Euh, cette hypothèse qui a un contrat thermique qui gêne quelque part ma vie, qui est à l'origine d'une problématique ou d'une souffrance que je vis. Il euh, y a un autre point que j'aimerais partager avec vous, c'est qu'il y a parfois des choses qui peuvent vous mettre le, la puce à l'oreille, qui peuvent euh, vous dire, tiens, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème à ce niveau-là Alors, ça demande un peu de finesse, euh, mais c'est lorsque vous observez qu'il y a des euh, incohérences ou des incompréhensions dans votre vie. Je vais essayer d'illustrer ça avec euh, deux exemples. Un exemple très concret qui est arrivé dans, il y a plusieurs années, lorsque je faisais un accompagnement dans mon cabinet, il y a une femme qui vient me voir et qui euh, se rend compte que ça fait des années que lorsqu'elle euh, qu a un problème de relationnel avec les hommes et qu'à chaque fois, elle a envie d'aller vers un homme et, euh, et c'est réciproque et l'homme a envie d'être vers elle, de venir vers elle et d'entamer de, de, une relation de confiance, à voir s'il y a une possibilité d'histoire ou de couple. Il y a un réel désir entre les deux personnes et à chaque fois, ils se rendent compte que euh, ça ne fonctionne pas. Il y a une incapacité, il y a quelque chose qui bloque et qui fait que euh, soit euh, l'homme approche plus ou moins en force et à un moment, il repart. Euh, soit il approche pas du tout, il y a comme un espèce de bouclier, de barrière euh, invisible qui empêche une mise en relation et un début de situation. Bon, alors, dans un premier temps, elle, elle, elle avait fait un travail très, très simple, euh, enfin, très simple, auquel on pense assez rapidement lorsqu'on fait du travail thérapeutique, ben, ben, c'est nettoyer la relation aux hommes, euh, travailler sur la relation à son père, en tant, que, en tant que femme, puisque ça influe notre relation aux hommes. Donc, c'est la psychologie de base, euh, de base, pas de façon bulgare, mais de, où on se dit, oui, il y a un enjeu à ce niveau-là, donc j'ai commencé. Et puis, elle s'était rendue compte que malgré ce travail-là, la situation n'avait pas vraiment évolué, n'avait pas vraiment changé. Et donc, quand elle est venue me voir dans mon cabinet, on s'est assez rapidement rendu compte, euh, on a identifié rapidement le problème. Et le problème, c'était qu'à côté d'elle, il y avait euh, une âme décédée, un chevalier. Il y avait un chevalier et il y a au moins trois vies que ce chevalier l'accompagnait d'incarnation en incarnation. Parce qu'à une époque, ce chevalier qui était amoureux d'elle dans une autre vie, avait... Euh, fait le vœu de la protéger. Euh, et de la protéger à tout temps. Donc à tout temps, c'est un peu comme pour toujours, c'est presque, comment dire, pour l'éternité. Et donc ce chevalier l'accompagnait dans toutes ses vies. Donc Je ne sais pas si c'est dans toutes ses vies, mais je me souviens que quand on avait fait la séance, on avait identifié que c'était au moins depuis trois vies qu'il se passait ça. Et euh, donc ce chevalier était à côté d'elle. Et vu qu'il avait pris cet engagement avec elle parce qu'il était amoureux et que c'était le moyen pour elle dans cette époque-ci, pour lui dans cette époque-ci, d'être à côté de la femme qu'il aimait, il s'était engagé à la protéger. Et donc là, il y avait un chevalier qui était, euh, qui qui était complètement déconnecté, qui n'est plus à l'époque des, des chevaliers, qui la protégeait et qui empêchait tous les hommes en fait de l'approcher. Donc euh, une fois qu'on a identifié cet accord, parce qu'elle, dans cette. Euh, dans cette.. Euh, cette vie karmique, cette histoire karmique, elle avait accepté cet accord. C'est-à-dire qu'il y avait eu un engagement du chevalier, et que cet engagement avait été validé par elle, à cette époque. Et donc il y avait un accord tacite entre, entre ces deux-là. Donc ce vœu de protection, cet engagement, cet accord de protection, en fait, la suivait toujours. Du moment que on a identifié ça, qu'on a annuler, qu'on a dit, ok, cet engagement n'a plus lieu d'être dans cette existence, en tout cas dans cette incarnation-ci, maintenant je souhaite le rompre, et je souhaite que tu sois libre euh, et de repartir. Parce que l'inconvénient pour ce chevalier, en tout cas pour l'âme de ce chevalier, c'est que lui, il n'était pas remonté dans la lumière, et il restait collé dans les corps énergétiques de cette femme. d'accord Donc là, ce qui se passe, c'est que pour arriver là, c'est pas évident d'arriver jusque là, mais il y a un moment où elle s'est dit, il y a quand même un truc de bizarre, parce que euh, ce qui se passe dans ma relation avec les hommes, ça va au-delà de ma propre problématique, euh, qu'on vit tous de relations à nos parents, avec notre mère ou notre père. Il y a quelque chose qui qui fonctionne pas. Il y a une incohérence Et elle a vu cette intuition-là. Et donc, c'est pour ça qu'elle était venue moi voir. Elle me dit, il y a quelque chose qui se passe qui est bizarre. Donc ça, c'est le premier exemple, qui est un exemple très concret. Le deuxième exemple, pour vous illustrer euh, comment on peut avoir la puce à l'oreille, effectivement, en mesurant des incohérences ou des incompréhensions, c'est imaginer un homme, un homme qui souhaite vivre et s'engager pour fonder une famille. On est toujours sur ces histoires de relations de famille. Il rencontre plusieurs partenaires, mais échec après échec, un jour, il réalise que, euh, dans ses relations, dès qu'il y a un enjeu sexuel, il sent comme une gêne à l'intérieur. Euh, il sent comme une gêne, et puis il lui vient à l'idée des films dans lesquels apparaissent des scènes de religion. Et, et d'ailleurs, il se rend compte qu'il apprécie ces films en lien avec la religion, mais sans vraiment savoir pourquoi, qu'il n'est pas, pas, pas un pratiquant, c'est pas quelqu'un qui, qui a envie d'avoir un engagement dans la religion actuellement, mais il aime ça, mais sans, sans réellement comprendre pourquoi il, a, il, a, il, il, il apprécie. Euh, et donc il se passe ça, ou soit, euh, lorsqu'il se rend compte que lorsqu'il y a cet enjeu dans la relation avec une partenaire qui arrive, il, il pense à une personnalité, Particulière et des personnalités notamment religieuses qu'il apprécie, comme l'abbé Pierre ou euh, Mère Theresa ou encore euh, aux tisanes euh, d'Ildegarde. Euh, et, et là, il se dit il y a quelque chose qui ne va pas, il y a, il y a quelque chose d'incohérent. Il n'y a pas de raison de lien direct entre le fait, euh, le, la sphère religieuse et euh, l'enjeu sexuel. Donc euh, ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans une autre vie, il a été non, avec un vœu de chasteté très très fort euh, et ce vœu a été tellement fort, en fait, dans la vie où il l'a fait, et important pour lui, qu'il méprisait d'ailleurs avec beaucoup d'énergie euh, les sœurs qui avaient des relations homosexuelles cachées, et il était même parmi les nonnes qui les chassaient et les pourchassaient. Euh, et lorsque ben, cet homme se rend compte de ça, euh, effectivement, c'est ce genre de choses qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille. Mais attends, qu'est-ce qui se passe Il n'y a, pas a pas de lien direct. Pourquoi il y a ces histoires du passé religieux ou ces, ces scènes du religieux qui, que j'aime bien Ou pourquoi ces, ces, ces, ces personnages ou les citations de ces personnages me viennent à l'idée dès qu'il y a un enjeu sexuel avec une partenaire Il n'y a pas de lien direct. Donc, ça, ça peut vous amener à creuser et vous dire bon, Ok, qu'est-ce qui se passe Il y a quelque chose qui n'est pas normal, entre guillemets, en tout cas, qui n'est pas, pas, pas une logique implacable. Alors, dans ces situations, il est évident qu'il n'est pas euh, facile de directement faire une relation entre problèmes d'engagement de couple ou de famille et vœux karmiques. Et d'ailleurs, il y a plein d'autres raisons qui font qu'il y a des problèmes d'engagement et euh, de, de couple et de vie karmique qui et de, de, couple, de famille pardon, qui n'ont rien à voir avec des engagements et des vœux karmiques. Mais, ça peut vous permettre de vous dire, je, je vais faire une pause et je vais, je vais réfléchir à ce qui se passe. Quelle est la voie à laquelle je n'ai pas pensé, qui n'est peut-être pas euh, la voie toute tracée, euh, la thérapie euh, la plus logique, mais euh, là effectivement, il n'y a pas de logique directe. Donc je voulais simplement faire un, voilà, une, petite, euh, une petite parenthèse là-dessus. Autre point à, consi à, à considérer aussi lorsqu'on est dans cette question monde, est ce questionnement de mais est-ce que l'on a fait des contrats et des vœux karmiques, c'est euh, de bien se dire que... Tous les contrats, les engagements, les vœux, les mariages qu'on a fait dans d'autres incarnations, dans d'autres vies, n'ont pas forcément une influence aujourd'hui. Il y en a qui n'ont plus de consistance, qui n'ont plus de valeur aujourd'hui. Et ça, ça dépend de la consistance et du niveau de cristallisation dans les corps énergétiques des contrats et des vœux ou des pactes qui ont été faits. Tous les vœux, tous les engagements, tous les contrats, tous les pactes n'ont pas la même importance. Certains vont se dissoudre tout à fait naturellement à la fin d'une vie, le corps meurt, l'âme euh, suit son chemin en remontant ou pas vers la lumière, mais euh, les contrats et les vœux qui ont été faits, les engagements, les mariages, ils dissoudent. Et puis voilà, ça concernait cette vie et point barre, ça n'ira pas ailleurs. D'accord Donc ils n'entraînent aucune charge karmique pour les futures incarnations. Alors que d'autres vont vraiment coller à la peau et vont euh, suivre certaines âmes euh, dans plusieurs vies, et dans plusieurs incarnations, parce qu'il va y avoir une cristallisation très très forte et une consistance très très forte de l'engagement. Alors ça, ça dépend de quoi Ça dépend du niveau d'honnêteté, du niveau d'intégrité au niveau de l'engagement, ça c'est un premier paramètre. Euh, ça va dépendre également des mots et des valeurs des mots euh, qui sont utilisés au moment euh, des engagements, des pactes, des vœux de la force qu'on va, qu va avoir là-dedans, et également, au-delà des mots, de l'intention qui est derrière. D'accord Lorsque je dis, je m'engage avec toi jusqu'à la fin de ma vie, par exemple, si je prends cet engagement-là, avec un partenaire ou une partenaire, l'intention va être importante derrière. La fin de ma vie. Ok, euh, la fin de la vie de mon âme, et donc de plusieurs incarnations, ou la fin de cette vie-ci. Chacun mettra derrière euh, vit sa définition, son intention à lui. Et donc, pour chacun, ça va pas avoir la même valeur. Mais lorsqu'on prend un engagement, je m'engage avec toi jusqu'à la fin de ma vie, ce n'est pas quand même rien. Ou quand, ou autre exemple, euh, je m'engage avec toi pour toujours. Ce sont des mots très très forts, parce que le mot toujours peut ramener et signifier des notions d'éternité. Et en tant qu'âme, l'éternité, c'est pas rien. L'engagement comme ça, c'est pas rien. Donc, euh, vigilance justement aux mots et aux intentions que l'on utilise euh, et surtout qu'est-ce que ça veut dire pour vous est-ce que c'est je m'engage avec toi pour toujours, ça veut dire ah ben, jusqu'à ce que je meure aujourd'hui ou euh, pour l'éternité de mon âme et ça ne va pas avoir la même, le, même, le même impact euh, autre, autre élément qui va influencer sur cette consistance et sur le niveau de cristallisation dans les corps énergétiques des engagements et des vœux c'est euh, euh, le niveau de conscience. Donc, on, enfant, par exemple, on va vouloir euh, jouer à, euh, à être papa, maman, jouer à se marier, et puis il y a certains enfants qui vont, dans ce jeu-là, être tout à fait conscients que c'est un jeu, et que c'est juste dans ce présent-là, et que dans deux minutes, c'est terminé, on n'est plus euh, papa, maman, qui sont, euh, qui sont mariés ensemble. Et par contre, il y a d'autres enfants qui vont être dans une aspiration très profonde en eux, qui vont reconnaître peut-être l'âme de l'enfant avec qui ils joue, et qu'il va y avoir quelque chose de très très fort, alors que c'est juste un jeu et que ça paraît anodin. Donc ça, c'est pareil, ça va dépendre un peu de quel niveau de conscience se place au niveau de l'engagement. Euh, donc voilà, c'est juste pour vous dire que on n'est pas joué et euh, en souffrance de tous les contrats et de tous les vœux qu'on a euh, fait dans d'autres incarnations. Euh, sinon, on passerait beaucoup de temps à, à nettoyer tout ça. C'est important de nettoyer les principaux. Euh, mais voilà. Et puis c'est aussi pour euh, dire, bah, maintenant qu'on est conscient de ça, et que vous êtes conscient de ça, si vous ne l'étiez pas avant, euh, soyez vigilant sur vos engagements, soyez vigilants sur les mots et les intentions que vous portez derrière. Alors la question suivante de Delphine, c'est serait-il intéressant de les enlever lors de nettoyage ou bien est-ce intéressant de vivre ces épreuves Alors pour moi, il est euh, évident que la plupart euh, des pactes, des contrats et des engagements des autres vies euh, n'ont euh, aucun intérêt à être euh, continu, à être vécu dans cette incarnation-ci. La plupart que moi j'ai croisé étaient des entraves, des gênes à réaliser ses propres missions de vie, à faire ce qu'on avait à faire dans cette incarnation. Donc la plupart sont à nettoyer. Euh, la plupart sont vraiment à nettoyer. Si jamais vous êtes dans euh, l'inquiétude ou la peur qu'il y a un engagement qui a été pris par votre âme très très fort et qui mérite d'être maintenu, vous pouvez toujours rajouter des garde-fous. Vous pouvez toujours rajouter des conditions et des intentions particulières lorsque vous faites ce type de nettoyage pour euh, maintenir les engagements qui sont justes pour votre âme. D'accord Alors comment faire ça ben, Simplement en rajoutant une intention, par exemple... à.. Euh, avant de faire un processus de libération, vous pouvez rajouter euh, seulement que ce processus de libération s'active et se réalise seulement si c'est juste pour mon âme aujourd'hui. Vous pouvez également demander du soutien à votre guide intérieur et ou à vos guides spirituels comme quoi on va aidez-moi s'il vous plaît, soyez euh, le témoin et le gardien de la justesse de ce nettoyage. S'il n'est pas juste, aidez-moi qu'il ne se réalise pas. Aidez mon âme à... Euh, que ça ne se réalise pas et que ce soit juste des mots en l'air, sans consistance. D'accord Et donc, comme ça, vous allez mettre un garde-fou, simplement dire, ok, s'il si y a des engagements qui sont justes aujourd'hui, mais soyez très très clair sur votre intention, qui sont juste pour mon âme, complètement libre. D'accord euh, Alors, que ça ne se réalise pas. Vous pouvez toujours mettre ce, ce type de, de conditions-là, mais la plupart sont des entraves sont clairement des entraves euh, à notre vie d'aujourd'hui et euh, peuvent aller très très loin dans le fait de, de nous pourrir la vie. Dernière question de Delphine, c'est euh, si on se laisse traverser par les émotions, est-ce que le contrat peut être rompu ou bien euh, va-t-on avoir des répétitions Donc là, ça rejoint un peu cette histoire de consistance dont je vous parlais tout à l'heure. Ça dépend de, du niveau de cristallisation dans les corps énergétiques. Et la libération émotionnelle est une libération qui peut être très puissante. C'est une des libérations les plus difficile pour, pour la plupart des humains. Euh, et donc si vous vous libérez émotionnellement en même temps que vous faites de la libération d'engagement de, de, ou de, de pacte de, de vœux karmiques, euh, ça peut être tout à fait suffisant. Surtout si euh, vous faites ça en conscience et que vous avez une intention qui est clairement posée euh, de nettoyer l'engagement et le contrat. Alors effectivement si vous laissez traverser par les émotions qu'ont généré ce contrat ou cet engagement, ou est euh, traversé par les émotions de rupture du contrat et de l'engagement, euh, dans nombre de situations, ça va être suffisant. d'accord Ça peut être même un, un processus à part entière de, de libération. Euh, si jamais vous avez un doute, vous pouvez toujours utiliser également... Euh, moi, le protocole, j'utilise donc Karma Libre pour libérer les vœux euh, parce que ça va vous permettre d'avoir un spectre très très large euh, lors de libération. Vous allez nettoyer les mémoires, mais vous allez nettoyer les pollutions, vous allez nettoyer les scories, vous allez les nettoyer également les empreintes que ça aurait pu laisser dans, dans vos différents corps. Vous allez mettre en conscience ces processus de libération et de nettoyage euh, à, à, d'une façon assez holistique à différents niveaux, euh, au niveau de l'ADN, au niveau des, des, des, des cellules physiques, au niveau des... Euh, particules énergétiques, vous allez agir à un niveau quantique, donc euh, le, le protocole que moi j'ai créé pour ça est très large et vous permet de balayer vraiment les différents aspects pour pas avoir de résidus de pollution qui resterait à droite à gauche suite à une type de libération. Euh, que la plupart des temps, j'en font, c'est souvent la, la, la manière dont il fait, c'est je visualise une corde, j'ai un contrat, je le coupe, c'est tout. Ça peut, dans certaines situations, être suffisant. Euh, si, euh, et dans d'autres situations, c'est clairement insuffisant. Parce que justement, il n'y a pas de libération émotionnelle. Justement parce que les empreintes ne sont pas nettoyées, parce que les pollutions ne sont pas nettoyées. On a simplement posé une intention de mettre fin à ce contrat. Mais euh, c'est souvent euh, insuffisant. Et parfois, ça suffit. Donc ça dépend vraiment des situations. Donc euh, si vous vivez des répétitions après les nettoyages, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire que le nettoyage que vous avez fait n'est pas terminé il est incomplet. Et dans ces cas-là, euh, ben refaites-le, ou changez de protocole, changez un autre process qui va vous permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus global, de beaucoup plus profond dans euh, le nettoyage des, des contrats, et des pactes et des, et des engagements. Soit ça peut vouloir dire que si vous avez une répétition, que le, le nettoyage c'est bien fait, mais vous ne les avez pas tous nettoyés. Imaginez que vous avez nettoyé trois contrats ou trois vœux, euh, et B, euh, si vous avez une problématique particulière et que vous sentez qu'il y a encore des répétitions là-dessus, qu'il y a un mieux, mais qu'il y a des répétitions, peut-être qu'il y a d'autres contrats, d'autres vœux euh, à nettoyer. Ou, dernière possibilité, vous avez effectivement nettoyé tous les vœux, tous les pactes qui étaient en lien avec votre souffrance ou votre problématique, mais vu qu'il y a une répétition de la situation qui se manifeste encore, peut-être que vous n'avez pas nettoyé toutes les causes qui sont liées à cette souffrance. Peut-être qu'il y a d'autres causes qui sont liées à votre enfance. Peut-être qu'il y a d'autres causes qui sont liées à des mémoires transgénérationnelles, qui viennent nourrir, en fait, euh, ces répétitions. Et puis, dernière possibilité, peut-être que vous avez fait un travail de nettoyage, effectivement, mais que vous n'osez pas ou vous ne savez pas comment en faire pour poser de nouvelles actions. Et donc, la vie vous présente des répétitions pour que, simplement, non pas vous continuez à creuser, à nettoyer, à faire de la thérapie, du développement personnel, mais que, tout d'un coup, vous dites... Mais je vais fonctionner différemment. Maintenant, lorsqu'il y a, si je reprends le cas des, des relations de couple, euh, un partenaire qui va venir vers moi et que je sens une appréhension parce qu'il y a une habitude d'être comme ça euh, avec le partenaire, je vais aller au-delà et malgré mon appréhension, eh bien, je vais oser m'engager, je vais oser aller discuter, je vais aller oser prendre un café, je vais aller oser euh, lui dire euh, non, moi j'ai besoin de douceur et de calme avant de rentrer dans une relation sexuelle. Je vais poser des actes, des actions, concrètes qui vont envoyer un signal en fait à la vie et à mon âme dire oui je suis prêt, ça y est les nettoyages sont faits, ça y est je suis prêt et mais ce changement et tout changement dès qu'on pose une nouvelle action peut demander au début du courage, peut demander euh, de, de, la, euh, de passer au-delà d'une certaine fébrilité parce que c'est l'inconnu, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire tout simplement et ça ne veut pas forcément dire qu'il y a encore des mémoires ou, ou, ou des, des traumatismes ou des contrats à nettoyer, ça veut dire simplement que il faut oser là, oser quelque chose avec l'imperfection que ce sera, euh, mais il faut oser poser des actions concrètes et c'est à travers ces actions qu'on va tout d'un coup se rendre compte que c'est pas si difficile et qu'on peut le faire et que euh, ça nous génère des émotions confortables et inconfortables, mais qu'au bout d'un moment on est bien vivant et qu'on va sur ce chemin et que petit à petit il sera de plus en plus beau, de plus en plus lumineux, de plus en plus joyeux. Donc voilà sur ce podcast qui... Euh, qui est long, d'habitude j'essaie de les faire court à moins de 5 minutes, là celui-ci j'avais beaucoup beaucoup de choses à dire, donc merci de votre écoute merci de le partager si vous pensez que ça pouvait être utile pour d'autres personnes qui se questionnent sur comment on fait pour identifier si on a des contrats ou des vœux karmiques et les nettoyer je vous mets un ensemble de liens et de ressources en dessous du podcast également, si vous voulez aller voir eh bien, une possibilité effectivement d'acquérir un, un protocole qui fonctionne très bien sur la libération des vœux vous avez ça avec le protocole Karmali, vous allez avoir ça juste en dessous. Si euh, les thématiques de la guérison de l'âme vous intéressent, je vous invite à télécharger euh, mon livre, tant qu'il est gratuit, avec le lien euh, « Venir sur Terre, quelle idée ?»« euh, Le guide de la guérison de l'âme ou un défi pour la paix. » Et puis, euh, si vous écoutez ce podcast euh, sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner euh, à ma chaîne YouTube, à déclencher les notifications si vous avez envie d'être tenu au courant des prochains. Sur ce... Je vous dis à bientôt, merci de prendre soin de votre lumière, bye bye.